Bon, alors du coup, moi, euh, je, te, je me déconnecte mon son et je te fais un signe pour y aller. Tout le monde est prêt hein D'accord. Ouais. Et quand je te fais un signe, c'est bon, ok D'accord. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Je suis euh, ravi d'animer cette table ronde virtuelle dans le cadre du centenaire du Parti communiste français qui est consacré au thème sur l'extrême droite, donc vaincre l'extrême droite, le combat d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors, il est évident que les communistes ont beaucoup écrit depuis le début des années 20 sur sur le fascisme, sur l'extrême droite, sur tout ce que la société, si elle s'était développée disons normalement, dirais-je, aurait dû expulser comme excrément, elle peut le régurgiter, elle peut le vomir sous forme d'une barbarie non digérée et on peut définir ainsi le fascisme avec un lien dialectique entre fascisme d'une part et d'autre part, société capitaliste en crise, domination politique de la bourgeoisie, développement du capitalisme monopoliste et ses contradictions mouvement au sein de la petite bourgeoisie et nécessité du point de vue de l'extrême droite, du fascisme, d'écraser le mouvement ouvrier. Alors les communistes ont toujours été au premier rang du combat antifasciste sans concession et l'ont d'ailleurs payé de leur sang. C'est la raison pour laquelle, pour donner un exemple récent, la déclaration du Parlement européen dit sur la mémoire européenne qui renvoie dos à dos communisme et fascisme et non seulement une honte indélébile sur ceux qui l'ont voté, sur l'Union européenne, mais aussi une manifestation scandaleuse du révisionnisme historique venant des partisans de l'ordre capitaliste établi et, in fine, ouvre la voie à une forme de réhabilitation du fascisme. Pour résister et pour lutter, dès les 3e et 4e congrès de l'international communiste au début des années 20, les communistes ont avancé la nécessité d'un front unique, d'un front unique ouvrier qui a connu des évolutions, des contradictions aussi, des réalisations différentes et qui ont amené par exemple en France en 1936, à la naissance du, enfin dès 1934 d'ailleurs, à la naissance du Front populaire. Aujourd'hui encore, les convulsions de la mondialisation capitaliste, la crise de civilisation, l'essor des nationalismes ethnicistes, les paniques identitaires, les attaques contre les droits et les libertés, les défis existentiels pour le mouvement ouvrier démontrent combien la lutte contre l'extrême droite et ses idées est immédiate et est demeure centrale pour les communistes et les progressistes. Aujourd'hui en France, par exemple dans les collectivités territoriales, les communistes sont l'aile marchande de la gauche contre l'extrême droite. Ainsi à Béziers par exemple, le parti communiste français lors des dernières élections municipales, a mené la liste d'union de la gauche contre le maire sortant d'extrême droite. Comment ces enjeux sont perçus dans différents pays Quelle forme cela prend aujourd'hui l'extrême droite Quelles sont les raisons de son essor dans différents pays Dans quelle mesure y a-t-il des différences entre les années 20, les années 30 et aujourd'hui Quels sont les enjeux, les batailles à mener par les partis communistes et progressistes pour vaincre le fascisme et l'extrême droite. Alors, c'est l'objet de la table ronde d'aujourd'hui et j'ai le grand plaisir d'accueillir pour en discuter avec nous ce soir Pietro Simonenko, premier secrétaire du comité central du Parti communiste d'Ukraine, qui est directement aux prises avec une lutte directe contre, contre l'extrême droite, qui fait partie en Ukraine d'une solution de pouvoir et qui d'ailleurs est en train d'essayer d'interdire le Parti communiste d'Ukraine. J'accueille également Annie Lévy Sifferman, membre du comité exécutif national du Parti communiste français, responsable national des droits humains et libertés du Parti communiste français, et Serge Volikov, donc historien du communisme et de l'international communiste, professeur à l'Université de Bourgogne, qui est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date qu'il a écrit en collaboration, donc qui s'appelle « Le parti rouge, une histoire du PCF 1920-2020 » est en vente dans toutes les bonnes librairies indépendantes, bien sûr. Et je remercie également les deux interprètes, Yevgenia Anisimova et Olga Mojayeva, donc qui vont traduire les propos de euh, Petro Simonenko, donc, euh, qui s'exprimera en russe. Donc, pour entrer dans le sujet du débat, euh, je vais commencer euh, par euh, poser une question euh, à Petro Simonenko, puis à Annie Levy Siferman sur euh, qu'est-ce qui fait aujourd'hui en Ukraine et en France le terreau de l'extrême droite. Alors, euh, Petro Simonenko, euh, l'extrême droite est, est puissante, euh, en Ukraine. On peut voir l'intervention de ces milices dans le conflit du Donbass. Elle fait aussi partie d'une solution de pouvoir euh, du régime oligarchique issu de euh, Maïdan. Euh, elle se réfère en Ukraine aussi à, à, au courant droitier du nationalisme ukrainien, avec par exemple des références à l'ONUPA euh, et des milices collaborationnistes euh, pendant euh, l'occupation euh, nazie. Comment occuper, euh, comment analyser cette force et la puissance de ces idées aujourd'hui en Ukraine. Cher Vincent, je vous salue ainsi que tous nos autres amis et camarades. Je pense que les, la question que vous avez soulevée est archi importante pour à notre tactique. Il faut la repenser, la tactique de lutte contre l'extrême droite et nous devons être les initiateurs de cette lutte. Et je voudrais encore une fois soutenir tous ceux qui qui comprennent cette crise. Cette crise, ce n'est pas seulement une crise économique, mais c'est aussi la radicalisation du débat public et c'est utilisé par le capital afin de satisfaire ses intérêts. À quoi peut-on s'attendre, soit aux révolutions sociales, soit à l'avènement de la dictature du capital avec les méthodes fascistes est-ce que nous voyons déjà à l'exemple de l'Ukraine? Nous, les communistes de l'Ukraine, pensons que le capitalisme utilise le néo-fascisme sous ses formes différentes en utilisant sa base, son terreau, comme par exemple en Ukraine. Nous le voyons, pas seulement en Ukraine, mais dans d'autres régions de la planète. De quoi je voudrais informer le participant de notre discussion concernant l'Ukraine. Il faut comprendre qu'il faut se pencher sur les raisons des processus politiques pour choisir la bonne tactique de nos actions. Cela, est vrai, cela est vrai en Ukraine, mais aussi en Europe. Quelles sont les particularités historiques L'Ukraine, pendant longtemps, a été, alors avant 1917, elle n'existait pas, donc l'Ukraine est apparue uniquement Grâce à la Grande Révolution d'octobre de 1917, des parties de l'Ukraine se trouvaient en Pologne, dans l'Empire en fait, dans l'Empire russe, hongrois et polonais. Et donc, bien sûr que cela a influencé les processus. Avant 1939, dans l'Ukraine qui ne faisait pas partie de l'URSS, il y avait une lutte pour la libération nationale et on a créé des organisations, des nationalistes ukrainiens qui utilisaient l'idéologie du nationalisme intégral. C'est en fait le fascisme italien et le nazisme allemand. Voilà cette idéologie. Et à cette époque, déjà, les nationalistes utilisaient leur méthode, donc entre 1939 et 1941, et continuer à lutter. À ce moment, l'Ukraine occidentale est rentrée dans l'URSS. Et à partir de 1941, ils ont commencé à aider activement les fascistes. Et c'est avec leur participation qu'il y a eu des pogroms, babillards, des euh, agressions contre le pouvoir des soviets et jusqu'en 1956, cela a continué. Donc, euh, c'était des milices qui menaient une lutte contre la population civile aussi. Beaucoup de personnes civiles ont été victimes. Et je voudrais également souligner les actions fascistes du pouvoir actuel. En 1946, l'Organisation des nationalistes ukrainiens a décidé de coopérer avec les services de renseignement de l'Angleterre et des États-Unis. Et cela a servi de base pour créer une base clandestine pour utiliser les nationalistes ukrainiens dans la lutte contre les communistes soviétiques. Alors, si on analyse la situation d'aujourd'hui, il faut parler aussi de la de l'Église catholique. Cette Église continue à supporter les nationalistes ukrainiens gréco-catholiques, l'Église gréco-catholique. Jusqu'en 1991, il y avait une lutte illégale, mais après 1991, la situation a changé. À cause de la peristroquie de Gorbatchev, cela a pu changer la situation. Ce mouvement nationaliste a pris d'autres slogans les mouvements nationalistes entre 81 et 91 utilisaient le slogan pour la perestroika socialiste mais en fait ils luttaient contre l'union soviétique contre le communisme ils utilisaient les faits historiques les répressions de 1937, par exemple, pour justifier la voie séparée de l'Ukraine. Après 1991, la nouvelle bourgeoisie a supporté de manière active les finances et leur a donné la possibilité de s'exprimer dans les médias. Et qu'est-ce qui s'est passé ils ont pu limiter les facteurs extérieurs pour se renforcer. Donc, les nationalistes ont aidé la restauration du capitalisme en Ukraine en cette période. Nous devons comprendre que le coup de 1991 a permis de prendre le contrôle de la sphère humanitaire. Et je voudrais dire que c'était la première étape entre 1991 et 2004. Ils menaient une propagande active. Ils ont commencé à créer des partis politiques, enregistrés. le parti national socialiste Svoboda, Liberté, donc, ils ont répété la même histoire quand ils soutenaient les fascistes en 2004, le tournant quand Yushinko est venu au pouvoir ainsi que les forces de droite nationalistes qui l'ont soutenu. Et ce coup a pu être réalisé grâce au soutien Actifs des États-Unis, et c'est là qu'on a vu la fascisation de la société ukrainienne. En 2014, c'était un autre coup, et la bourgeoisie avec les néo-fascistes, et là je voudrais que mes collègues en Europe comprennent, avec la criminalité organisée, ils se sont unis en. Les oligarques compradors, les néo-fascistes et les criminels organisés se sont emparés du pouvoir en 2014. Je voudrais attirer votre attention sur la chose suivante, sur les faits extérieurs. Les Américains utilisent les néo-fascistes ukrainiens et ils ont transformé l'Ukraine en une plaque pour lutter contre la Russie. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui Ils utilisent maintenant les méthodes rodées sur l'Ukraine en Biélorussie. Ils ont entouré l'Ukraine de tous les côtés. Et je voudrais souligner que les facteurs extérieurs, depuis 1991, s'appuient sur la création de la cinquième colonne en Ukraine. Le programme Soros, ce sont les organisations non gouvernementales sous prétexte de la création de la société civile. On a utilisé le programme Soros pour créer la cinquième colonne en Ukraine. Je le dis pour vous faire comprendre l'interaction entre les facteurs extérieurs et les processus intérieurs en Ukraine. Et euh, depuis le début, depuis 1991, quand les nationalistes sont venus au pouvoir, le capital les a soutenus. Grâce à ces financements, ils ont pu venir au Parlement, obtenir une tribune. Public. Donc, c'est une union des oligarques du capital et néo-fascistes. Je voudrais euh, maintenant parler de la fascisation de la société ukrainienne. Les présidents de l'Ukraine font de la fascisation. Bandera et Shukhivitch sont maintenant les nouveaux héros de l'Ukraine. C'est la réécriture de l'histoire, c'est la lutte contre les communistes, mais pas seulement. C'est en fait la tentative de rayer toute une partie de l'histoire ukrainienne de 1917 jusqu'en 1991. Ils ne veulent pas que les jeunes connaissent cette histoire. Mais il n'y a pas que ça. Et pourquoi je parle de fascisation du régime actuel en Ukraine? Aujourd'hui, en Ukraine, il est interdit de parler de la révolution en Ukraine et en Union soviétique, de parler de leaders de cette révolution, du programme. Si je prends mes camarades communistes, il y a 400 affaires pénales qui ont été enclenchées. Donc, si je souhaite la victoire du 9 mai, de bonne fête de la victoire, on, on va m'accuser de choses illégales. Et donc, nous avons déjà parlé de ça, nous avons informé des médias européens de cette situation. Et il existe des forces en Europe de soutien de néo-fascistes. La résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le démontre. On parle des régimes qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. On essaye d'imposer la vision comme quoi c'est Hitler et Staline, ensemble, sont coupables de, du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qu'on essaie de faire. Je voudrais donner d'autres exemples. En Ukraine, on détruit des monuments aux soldats soviétiques. Vincent, je vois qu'il faut que je m'arrête. Et euh, euh, je vois euh, ce qui se passe. Les retraités, notamment qui soutenaient les SS, ont... Euh, ont maintenant des meilleures pensions donc en fait on les félicite. Et donc euh, en ce qui concerne les jeunes, on essaie de leur faire oublier l'histoire, euh, de faire la propagande de fausses valeurs euh, liées au, à ce régime national oligarchique en Ukraine. Donc encore une fois, ce n'est pas par hasard que en 1991, le Parti communiste a été le premier à être interdit euh, pour supprimer le Parti communiste en tant que force politique. Mais euh, réellement, c'était les communistes et la gauche qui ont combattu, qui ont combattu le fascisme. Donc, euh, aujourd'hui, on veut remettre tout ça en question. Et encore une fois, en tant que communiste ukrainien, nous voudrions affirmer aujourd'hui, il faut se réunir parce que nous devons faire front commun contre la résolution du Parlement européen parce que cette résolution remet en question les décisions du tribunal de Nuremberg, finalement. C'est une tendance très dangereuse. C'est une tendance très dangereuse euh, qui euh, a été vue déjà en Ukraine et qui se voit maintenant ailleurs, y compris par exemple en France. On voit euh, les méthodes fascistes qui sont utilisées euh, contre les luttes sociales. Dans d'autres pays, on voit aussi on voit que le capital utilise aujourd'hui les méthodes et les, et les forces ultra d'extrême de, droite afin de combattre ceux qui ont une autre idéologie, et afin d'empêcher la classe ouvrière de s'unir et de combattre ensemble. Merci, merci beaucoup, Petro Simonenko, donc pour votre analyse de, et des explications sur pourquoi le, le fascisme et les idéologies néo-fascistes aujourd'hui sont si prégnantes en Ukraine. Et je, je, je pense que, que l'idée que vous avez formulée de front commun, contre le fascisme. Vous avez parlé de cette résolution scandaleuse et honteuse du Parlement européen et quelque chose de nécessaire. Donc, quand vous avez aussi parlé de la France, je vais me tourner vers Annie Lévy Sifferman. Donc, la France, où le Rassemblement national est la principale force d'extrême droite, est présente fortement dans le paysage politique depuis 30 ans. Euh, on voit que d'autres groupes d'extrême droite comme par exemple Génération Identitaire euh, est, sont aussi euh, actifs on, on est très inquiet. on a des glissements euh, dans la société française qui sont très inquiétants comme euh, l'a démontré euh, le, la relax des militants de Génération euh, Identitaire cette semaine sur l'affaire euh, du col de l'échelle euh, est-ce que euh, les euh, attaques qu'on voit en France contre les droits et les euh, libertés euh, sont un signe de ce glissement euh, en France. Est-ce que légitime aussi euh, des, euh, les positions de l'extrême droite en France que, Quel regard peut-on avoir euh, sur la situation française Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, euh, d'abord, je voudrais quand même rappeler, <coughs> déjà fait que. Euh, L'antifascisme, c'est vraiment l'ADN du Parti communiste euh, en général et du Parti communiste français euh, en particulier, et qui s'est fortement Là. engagé et mobilisé dans ce combat. C'est encore une fois notre ADN. Alors, euh, moi, ce que je voudrais quand même préciser, c'est qu'à mon sens, il y a aujourd'hui deux formes de fascisme, d'extrême droite, disons. Il y a l'extrême droite traditionnelle euh, que nous connaissons, que nous combattons euh, depuis des années, l'extrême droite traditionnelle qui se diviserait elle-même entre les partis organisés, traditionnels comme le Rassemblement national de Marine Le Pen, et puis les organisations périphériques comme Génération, comme les Identitaires, comme le GUD de mon temps, enfin voilà un certain nombre d'organisations qui reprennent de façon moins soft ce que fait et ce que dit le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, mais qui ne se gênent pas, eux, pour l'exprimer beaucoup plus clairement, en ayant des fois des, des signes ostensibles de liens et de filiation avec le nazisme ou le fascisme italien. Alors, pour la petite histoire, nous avons eu à Nancy, puisque je suis nancyenne, une manifestation importante il y a quelques années quand il y a eu la montée du Front National et qu'on a quand même commencé vraiment à prendre conscience du danger que représentait le Front National. On a eu une énorme manifestation, ce qui n'était pas forcément toujours fréquent à Nancy de mobiliser tant de monde. Et euh, un des organisateurs avait lancé le slogan de dire « Le Pen est le fils spirituel » de". Euh, Hitler et de Mussolini. Et il a eu un procès retentissant à Nancy, mais également dans toute la France. Euh Contre, qui a été contre Le Pen, et à l'époque c'était l'organisation Ralf-Front, qui était aux avant-postes, à, la, à laquelle j'ai participé pendant dix ans, aux avant-postes de ce combat, et donc il y a eu un procès qui a été gagné par la personne qui avait dit que le Front National était le fils spirituel de, du nazisme. voilà Donc c'est important de le rappeler. Donc il y a cette extrême droite traditionnelle, mais il y a exact, également à mon sens un fascisme islamiste qui s'incruste depuis quelques années dans le paysage français. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait une montée particulière de l'extrême droite D'abord, je ne sais pas si on a vraiment bien les réponses, parce que si on le savait, je crois qu'on n'en saurait pas aujourd'hui à ce que Marine Le Pen atteigne 40% des intentions de vote, donc on n'a pas forcément absolument les réponses certaines. Alors, quel rôle peuvent avoir les lois qui ont été mises en place dernièrement Alors on connaît à l'heure actuelle un paysage particulier en France, mais aussi dans le monde, dû à la crise particulière, la crise sanitaire que nous connaissons. Donc on est dans une situation historique particulière, crise sanitaire ou une pandémie qu'on n'arrive pas pratiquement à endiguer, on ne sait pas si le vaccin y arrivera. Ça a révélé cette crise sanitaire, l'impuissance du système capitalisme à pouvoir anticiper et à résoudre les problèmes euh, qui mmh. pouvaient se poser à elle. Et notamment, on a vu que l'austérité qui avait été mise en place n'a pas permis d'avoir les lits suffisants le personnel suffisant, les, les médicaments qui auraient été en France, euh, euh, il n'y a pas eu les, les moyens de résoudre ce problème. Je ne sais pas s'il aurait été absolument facilement euh, possible de résoudre bien cette crise sanitaire, mais ce qui est certain, c'est que le système capitalisme était particulièrement démuni pour résoudre ce problème sanitaire, euh, qui fait qu'on voilà, s'est retrouvé dans une crise que rencontre l'Europe, le monde entier. Cette crise sanitaire va entraîner, va être un catalyseur à une crise économique sans précédent. Mais nous savions, et nous économistes, notamment du Parti communiste, nous disent que la crise économique qui va être terrible, historique, plus grave que la crise de 1929, était déjà existante et que la crise sanitaire n'a fait que la révéler. Et cette crise économique va entraîner, évidemment, on le voit déjà, des plans de licenciement énormes qui étaient peut-être déjà dans les tiroirs d'un certain nombre de grandes entreprises, mais qui ont profité de la crise pour les mettre à exécution. Mais non seulement il y a ces grandes entreprises qui vont licencier de façon éhontée, mais il y a également la précarisation de tous les secteurs des petites et moyennes entreprises, tout le, tout le pan de la culture, de la jeunesse. On a vu combien la jeunesse était précarisée et j'en passerai d'autres. Donc, crise économique dont on n'imagine pas l'ampleur qu'elle va connaître. À cette crise sanitaire, économique, il y a la crise sociale qui découle forcément de la crise économique. Crise sociale, on voit le nombre de pauvres en France, mais j'imagine dans tous les autres pays, euh, se multiplier. Je parlais de la jeunesse, elle est de plus en plus précarisée, elle ne peut plus faire de petits boulots, elle ne peut plus euh, euh, avoir des aides, enfin bon, c'est catastrophique. Euh, et donc, cette crise que nous rencontrons, c'est accrue, d'une crise des de la démocratie et des libertés. Et donc là, j'en viens, je, je rappelais quand même le contexte. On en arrive à euh, la façon euh, dont, de façon démocratique ou plutôt antidémocratique, le gouvernement a essayé de résoudre euh, ces crises en mettant en place un certain nombre de lois euh, qui sont un empilement de lois liberticides et des lois qui portent directement atteinte aux libertés fondamentales. Euh, très rapidement, parce qu'on en reparlera, mais je pense que le temps commence à, à se diminuer, euh, il y a déjà eu le, le principe qui a été adopté euh, de l'état d'urgence sanitaire. Euh, ce choix euh, juridique de, de mettre en place un état d'urgence sanitaire, c'était déjà euh, mettre en place quelque chose qui restreignait le rôle du Parlement et qui donnait des pouvoirs exorbitants à l'exécutif. C'est comme ça que l'exécutif a pu mettre en place un certain nombre d'ordonnances euh, qui étaient vraiment euh, très graves pour les libertés, qui étaient très graves pour les salariés puisque euh, parmi ces, ces, ces ordonnances, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas m'étendre, mais c'était des atteintes aux congés payés des salariés, c'était des possibilités d'avoir des heures supplémentaires. Enfin, c'était le salariat qui était corvéable à souhait sous prétexte de la crise sanitaire. Ça a été la justice, puisque je suis avocate, je connaissais particulièrement ces problèmes qu'on rencontrait dans le premier confinement en particulier, puisque là, on a considéré que dans le deuxième confinement, la justice était quand même un service public qui devait se poursuivre, mais pendant deux mois, il n'y a pas eu de justice en France, ou pratiquement pas, ou avec des conditions qui étaient tout à fait attentatoires aux droits de la défense, par exemple la, la, la mise en place de façon systématique de la visioconférence, ce qui ne permet pas de défendre convenablement les justiciables. Euh, donc voilà, on a eu l'état d'urgence sanitaire avec un Parlement qui est réduit à la portion congrue. On a eu après euh, la mise en place euh, du Conseil de défense, ce qui me semble aussi quelque chose de très grave, puisqu'effectivement ce Conseil de défense, euh, là aussi, mais, prend des décisions fondamentales avec euh, des décisions euh, qui vont du, du, du haut en bas, euh, sans qu'il y ait de débat parlementaire, sans qu'il y ait d'échange démocratique, avec là aussi des partis d'opposition qui sont complètement méprisés et un, un parlement qui est réduit à la portion congrue. On a évidemment euh, la loi euh, de sécurité globale et le gouvernement a fait le choix de ne pas faire une proposition de loi, c'est-à-dire qu'on euh, a évité de passer devant le Conseil d'État qui aurait pu euh, retoquer ou euh, c'était quand même un, un moyen de vérifier euh, le caractère légal dans les grandes lignes de, ce, de cette loi. On a beaucoup parlé de l'article la, 24 qui ne permet pas de filmer les policiers, mais encore une fois, je ne vais pas détailler toute cette loi, mais il y a beaucoup d'autres atteintes aux libertés que cet article 24 qui a mobilisé la jeunesse, mais qui a mobilisé très largement en France parce que c'était peut-être la chose de plus attentatoire aux libertés, liberté d'aller et venir, liberté de manifester, et là, liberté de pouvoir faire une presse qui serait libre, de filmer librement les manifestants, librement ce qui se passe pendant les manifestants, Mais les manifestations, par exemple, toutes les, euh, toutes les personnes pendant les manifestations, des gilets jaunes qui ont été blessés, et éborgnés, tout ce qui s'est passé avec l'interpellation très musclée qui a été faite contre Michel Ziegler, interpellation sans aucune raison, et qui grâce au fait que ça a été filmé, ça a pu rétablir la justice, permettre de montrer que cette personne n'avait absolument pas commis un délit et je pense que s'il n'avait pas été filmé, on l'aurait poursuivi pour rébellion contre la police voilà donc cette, cette loi sécurité globale mais il y a également un certain nombre d'autres lois il y a euh, les, les, le, le, le schéma national de maintien de l'ordre, il y a le livre blanc de la sécurité et il y a évidemment le projet de loi confortant les principes de la République euh, qui pose des problèmes parce que il pourrait, euh, si toutes ces lois, je voudrais le dire, d'abord ne sont pas des lois fascistes, euh, c'est important, on n'est pas dans un système fasciste en France, ce sont des lois simplement qui vont sur le terrain sécuritaire de l'extrême droite, qui laissent à penser que résoudre un certain nombre de problèmes que rencontrent nos concitoyens doivent être résolus par des solutions uniquement sur le terrain sécuritaire répressif et donc pose peut-être un certain nombre de problèmes qui doivent faire l'objet de discussions, mais qui euh, laisse à penser que simplement on ne les résout encore une fois que par le sécuritaire, par le risque d'amalgame entre euh, terroristes, euh, euh, immigration, délinquance, islam, islamiste donc il y a absolument un certain nombre dans ces lois euh, d'amalgames qui sont nauséabonds, euh, J'ai gagné en tant qu'avocate un, un procès où, justement, il y a 20 ans, on criait euh, « euh, terroriste dehors euh, »,« islamiste euh, ». Enfin, il y avait justement tous ces, ces mots qui étaient mélangés et mis en avant euh, par des groupes qui essayaient de se prétendre pas d'extrême droite, mais pour lesquels les tribunaux ont considéré que cet amalgame-là était en soi euh, des, des critères qui identifiaient euh, l'extrême droite. Donc voilà, ces lois laissent ouverte le terreau sur lequel l'extrême droite valide ses idéologies et euh, laisse penser qu'elles pourraient effectivement résoudre le problème. Et comme on sait très bien que les gens, quand ils votent, on l'a souvent dit, préfèrent l'original à la copie, on sait qu'une fois que ces idées, même si ces lois-là, qui sont attentatoires aux libertés, mais qui ne sont pas des lois fascistes, peuvent... Laisser penser qu'elles vont résoudre les problèmes économiques, sanitaires, sociaux. Eh bien, quand on vient, on viendra voter. On va peut-être penser que finalement, euh, les partis d'extrême droite ou de droite extrême, qui vont renforcer encore ces lois en les durcissant, eh bien, finalement, ce sont eux qui ont les solutions à nos problèmes. Euh, voilà. Après, moi, je vais vous donner, si dans une deuxième tour de table les réponses qu'on peut apporter, nous communistes, nous partis communistes, parce qu'on ne conteste pas qu'il y a un certain nombre de problèmes qui doivent être abordés, comme la sécurité, mais on fait des propositions et des projets de sécurité euh, euh, progressistes. On veut, par exemple, une police. Là. Je te redonnerai la parole justement sur, sur, les sur ce thème-là, sur les propositions, de même que je la redonnerai à Petro-Simonenko sur les batailles que mène actuellement le Parti communiste d'Ukraine. Mais auparavant, j'aimerais me tourner vers Serge Volikov pour lui poser trois questions. Serge, la première question est que… bon. Annie a parlé de l'aspect économique de la crise économique, de l'importance du contexte économique et social. Euh, Petro Simonenko, de son côté, a insisté sur sur l'idée de front. C'est vrai que le PCF et l'international communiste ont, à partir de 1934, porté l'exigence d'un front antifasciste, dont l'une des conséquences a d'ailleurs été la fondation du Front populaire en France. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agissait alors exactement Par contre, je pense qu'il faut que vous branchiez votre micro. Oui, un, oui. Un, un problème de méthode. Vous m'avez annoncé trois questions. Oui, oui. Ce n'est pas trois questions tout de suite, ou c'est trois questions au fur et à mesure Ces trois questions que je vais enchaîner l'une après l'autre. Donc, moi je, moi, je vais faire des réponses courtes, alors. D'accord. Voilà. Parce que, vu l'heure, trois questions avec des réponses courtes, voilà. ça fait des réponses de une minute à chaque fois. Vous hein, mais vous avez... Vous m'avez dit sept minutes au total. Je... Mais Mes collègues... Camarades n'ont pas à respecter cette minute, mais moi je vais respecter, euh, Allez, parce qu'autrement vous... on va pas y arriver. On va pas y arriver. Donc bonne question, bien très bien bonne bien question, bien. Mais, vaste. mais vaste. Moi ce que je veux vous dire du point de vue historique, c'est que le combat antifasciste en Europe, euh, a été, des communistes, a été marqué par des échecs et des réussites et que c'est toujours intéressant de réfléchir aux échecs comme aux réussites. Pour une part, en France, le combat antifasciste a pris une forme nouvelle, pas seulement en France mais en Europe, après la défaite du mouvement ouvrier allemand. Le, le, le parti communiste allemand avait engagé une lutte contre le fascisme aussi de nazisme. Cela dit, il a été vaincu. Je n'ai pas le temps d'expliquer les raisons et les modalités de la défaite du communisme et de la gauche. Allemande, Mais dans cette gauche allemande, il y avait à la fois des facteurs de division, il y avait aussi l'idée que la lutte contre le fascisme, c'était l'idée, la lutte pour la révolution immédiate, et la difficulté de faire un rassemblement sur les questions patriotiques et démocratiques. En France, à partir de 1934, l'orientation antifasciste du Front Populaire, les deux sont liés. C'est une alliance sociale, politique et culturelle autour d'une série de valeurs qui sont des valeurs à la fois de classe, d'alliance sociale, du monde ouvrier, du monde de la paysannerie et des classes moyennes, contre le grand capitalisme, mais aussi pour défendre les idées démocratiques y compris de la République bourgeoise, parlementaire, dont le fascisme ne voulait plus. Et là, c'est un tournant idéologique et politique. Et la, le, le courant antifasciste qui s'est développé en France est donc un courant qui s'est orienté vers un rassemblement de ce qu'on pourrait appeler un projet antifascisme démocratique et social et voulant reprendre à l'extrême droite la question nationale, ne voulant pas laisser à l'extrême droite le monopole de, du sentiment d'attachement national. Voilà, je vous ai dit les choses de façon très ramassée, mais on peut dire que ce courant populaire que le Parti communiste a contribué à développer, mais pas tout seul, a été un ferment de la victoire en 1936, puis de la résistance contre le nazisme pendant la guerre. Et ce qu'il faut dire enfin, c'est que c'était une lutte qui a été sans compromission contre ce que l'on peut appeler les compromissions sur les discriminations, les discriminations et notamment l'antisémitisme. Le parti communiste s'est engagé dans une lutte résolue et permanente contre l'antisémitisme qui en France était la formule de la démo démagogie de l'extrême droite. Puisque, comme en Allemagne, était mis en cause le capitalisme juif toujours et euh, la plutocratie internationale juive. C'est important, c'était une manière de détourner le sentiment anticapitaliste des masses populaires en l'orientant vers un bouc émissaire, qui était le monde euh, euh, les, les Juifs. Et les Juifs, notamment, qui en plus étaient à la fois français, mais aussi les immigrés. Il y a eu toute une bataille de l'extrême droite en France, et de la droite contre les métèques, contre les étrangers, et ces étrangers pouvaient être italiens, espagnols, belges, mais un des points communs qui... Euh, associé tous ces VTEC, tous ces étrangers à ce qui anti droite, était anti pour l'extrême droite, c'était les Juifs. Vous voyez, et ça, ça a été vraiment une constante de la démarche du parti communiste dans ces années des années 30, 4 à, à, à, à l'après-guerre. Et en partant de ce que vous venez d'expliquer, quelles sont, avec votre regard d'historien, les similitudes? et les différences entre cette période des années 30 et la période actuelle Alors, euh, il est évident que, comme Madame euh, sittermane lévis Barman a évoqué, euh, le terreau de la crise économique et sociale et politique est, est tout à fait euh, important aujourd'hui, comme il était important dans les années 30. Euh, Ce n'est pas la même crise pour les pays de l'Europe de l'Ouest je fais, je pense, une différence. Quand on parle de l'Europe, il faut avoir une... Et il, il devait y avoir aussi un, un camarade du Brésil. Quand on a une réflexion globale et mondiale, cette réflexion doit être globale et en même temps différenciée. On ne peut pas euh, oublier l'histoire des différences, des géographies, des territoires. Et en Europe... Quand on parle de l'Europe, il faut avoir aussi cette réflexion-là. Donc moi, je parle là, maintenant, de l'Europe de l'Ouest et dans l'Europe de l'Ouest, de la France en particulier. Sibilitude est différente. Dans les similitudes, euh, il y a le terrain de la crise économique et sociale. Il y a une crise de la perspective politique. Et de même que dans les, les années 30, il y avait une crise de la perspective politique, mais qui était différente, puisqu'il y avait l'image de la révolution russe, il y avait l'image de l'URSS et d'une autre société. Mais il y avait aussi l'image de l'extrême droite triomphante, et du nazisme et du fascisme qui se présentait comme un contre-modèle, comme un autre modèle. Donc il y avait, dans cette crise des années 30, l'idée qu'il y avait plusieurs modèles alternatifs. Aujourd'hui, la, la conception des modèles alternatifs, à mon avis, est différente. Et puis surtout, on a parlé des mesures de l'État. Je crois qu'il y a un, un deuxième, une deuxième différence, c'est-à-dire le, le développement à droite, de forme et d'extrême droite, du libéralisme économique associé à l'autoritarisme. D'État, à l'État autoritaire, alors que dans les années 30, ce qui était présenté par l'extrême droite, c'était une grande économie dirigée, un projet d'économie dirigée. Aujourd'hui, l'extrême droite même, euh, ça, disons, reprend les thèmes du libéralisme triomphant. Prenons Bolsonaro, prenons euh, Trump, les républicains américains. On est dans un libéralisme général, mais associé à des mesures à la fois autoritaires d'État, de contrôle des populations et surtout de mise en scène des discriminations. Je terminerai par une question qui peut-être fait le lien avec l'Ukraine, la France, c'est le problème de la mise en concurrence des populations ouvrières et du monde du travail à l'échelle européenne. Cette mise en concurrence, elle est très importante pour comprendre la, la, ce qu'on pourrait appeler la dynamique des discriminations, c'est-à-dire la question de l'immigration, la question de l'opposition aux étrangers, qui est un ressort de l'extrême droite. En France, en Europe occidentale, mais aussi en Europe centrale et orientale, cette utilisation de la mise en question des immigrés et des étrangers fonctionne comme une réponse à la concurrence entre les travailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est une forme contemporaine de ce qu'on pourrait appeler l'extrême-droitisation dans la société du point de vue culturel et politique. Tout à fait. Euh, euh, je vais rebondir sur euh, une partie des propos de Petro Simonenko quand il a évoqué les enjeux de mémoire historique euh, en Ukraine. Euh, pour vous, comment vous décririez en fait, cet enjeu aujourd'hui euh, dans le, le, le, le contexte de la lutte contre l'extrême droite aujourd'hui Je vais être très, très bref. Euh, la résolution du Parlement européen est une manière d'escamoter le sens global de la Seconde Guerre mondiale et de faire disparaître la dimension antifasciste et euh, de ce qu'a été le combat contre la, le nazisme et le projet de la grande Europe du rage européen du nazisme. Avec la destruction de l'Union soviétique, mais aussi de l'indépendance des nations européennes sous le contrôle nazi. Mais le Parlement européen utilise pour cela ce qui ont été aussi les, pas les incohérences, mais les calculs et des erreurs, à mon avis, des erreurs politiques de la politique stalinienne. Ce qu'a été la politique stalinienne en Europe, la réelle politique stalinienne a commis, a commis, a eu des effets négatifs. Et si on oublie ces effets négatifs, on ne peut pas être convaincant pour défendre la mémoire de l'antifascisme. Je prends juste une question, même à propos de la Pologne. Si l'on ne comprend pas ce qu'a été la disparition de la Pologne et le partage de la Pologne en 1939, on ne peut pas être convaincant. De même, les annexions des Pays-Baltes. Et c'est les dirigeants aujourd'hui de ces pays dans l'Europe élargie qui utilisent ces politiques staliniennes pour justifier... La, euh, en quelque sorte l'effacement de ce qu'on peut appeler la mémoire du combat anti nazi anti fasciste Aujourd'hui, il faut absolument défendre non seulement la mémoire, mais le sens des résistances des peuples européens au nazisme et le combat qui les a unis pour euh, restaurer la démocratie. Donc c'est très clair que la résolution du Parlement européen, non seulement est critiquable, inadmissible, mais il faut la combattre et il faut lui opposer une autre démarche collective. Merci beaucoup, Serge Volikov, pour, pour votre éclairage. Et donc, je me retournerai vers nos deux représentants de, de forces politiques euh, auxquels je vais demander un exercice difficile, euh, c'est-à-dire de répondre en, en cinq minutes chacun. Euh, à euh, une question voilà, comme... <rire> qui est. C'était beaucoup de travail aussi pour moi. On va s'y mettre. Voilà, qui est. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Euh, qui est dans le contexte euh, que nous avons décrit euh, Je vais me tourner d'abord vers euh, Petro Simonenko. Euh, quelles sont euh, les tâches, j'allais dire du Parti communiste d'Ukraine aujourd'hui, euh, en Ukraine, spécifiquement pour combattre l'extrême droite, mais aussi un peu plus largement quand on voit le, le contexte économique, social, euh, politique ukrainien aujourd'hui. Et je vous demanderai, si vous voulez, de bien respecter les, les cinq minutes, s'il vous plaît. Je vais essayer de respecter le temps. Chers amis, Euh, je vous remercie beaucoup de vos interventions euh, qui apportent une importante contribution à la compréhension de ce problème. Premièrement, nous, les communistes de l'Union soviétique, nous avons sacrifié 3 millions de nos vies pour vaincre le fascisme. 3 millions de communistes soviétiques sont morts pendant... Euh, la seconde guerre mondiale, y compris en Europe, en Europe occidentale, y compris euh, dans les rangs de la résistance française. Maintenant, euh, aujourd'hui, qu'est ce que nous devons faire? Premièrement, à l'initiative du Parti communiste de l'Ukraine nous avons fondé un comité antifasciste ukrainien dont le but est de réunir toutes les forces antifascistes et d'organiser des manifestations qui permettent d'expliquer le sens, le vrai visage du fascisme en Ukraine, qu'il s'agisse euh, des événements de la Seconde Guerre mondiale, de Babillard ou d'autres événements, Donc, euh, qui est dirigé, ce comité, par le secrétaire euh, du, du Parti communiste de l'Ukraine. Deuxièmement, il faut cesser la guerre civile en Ukraine. Je veux te rappeler, Vincent, en 2014, grâce à votre soutien, j'ai pu intervenir euh, devant l'Assemblée nationale. Et à l'époque, je leur ai dit, il ne faut pas se tromper dans l'évaluation des événements qui se passent dans le Donbass. Il y a la guerre civile dans cette région et nous, nous voulons cesser cette guerre civile. Euh, par tous les moyens, maintenant, nous, nous euh, effectuons un grand travail euh, idéologique contre l'idéologie de fascisation. Donc, il faut restaurer la vérité historique. Nous publions des articles, nous euh, faisons des interventions à la télé, à la radio, c'est ce que je fais moi-même. Et nous devons aussi expliquer le sens de, des accords de Munich. Alors, bien sûr, il y a différentes étapes euh, dont on peut parler. Bien sûr, on peut parler euh, du Parti communiste et de, de son déclin dans les années 30, des communistes en Allemagne, mais il faut, il faut quand même se souvenir qu'il y a des points clés qui montrent que euh, c'est un certain accord des euh, milieux capitalistes, des milieux impérialistes européens qui ont ouvert la voie donc à la guerre et à l'invasion euh, nazie. Maintenant, je voudrais m'adresser à vous, Vincent, parce que la France fait partie euh, des accords de Normandie ou du format de Normandie, des négociations. Euh, mais nous devons comprendre que pour que ces négociations aient un résultat, il faut que les participants de ces négociations exigent, exigent des parties en conflit le respect des accords qui ont été adoptés. Et je voudrais encore une fois demander aux députés euh, du Parlement français de poser ces questions pour que les accords soient respectés, pour que cette guerre civile qui euh, se déroule aujourd'hui dans le Donbass soit terminée. Maintenant, en ce qui concerne le travail qu'il faut effectuer dans l'avenir, nous expliquons aujourd'hui aux citoyens que le budget étatique de l'Ukraine finance aujourd'hui les structures pro-fascistes. -pro Donc, nous essayons d'avoir de, des contacts avec d'autres forces politiques euh, au Parlement afin euh, de mener cette lutte. Maintenant, euh, nous continuons à expliquer à nos citoyens le sens des événements historiques et le sens des événements euh, présents d'aujourd'hui. Le mouvement nationaliste, le mouvement ultranationaliste aujourd'hui, fait partie de l'exécutif, euh, du ministère de l'Intérieur, euh, font partie d'autres structures, euh, de différentes structures et de différentes forces de l'ordre. Ils utilisent donc leur pouvoir euh, afin de mettre la pression sur l'opposition. Donc, nous, nous voudrions aujourd'hui qu'en Ukraine, euh, ce soit l'État de droit qui domine et non pas euh, la force, parce que la domination de la force, c'est un des signes de la fascisation dans n'importe quel pays, notamment en Ukraine. Donc, je voudrais encore une fois euh, vous dire que nous menons cette guerre contre la fascisation, parce que qu'aujourd'hui, nous devons expliquer à nos citoyens quelles sont les réelles menaces de la fascisation euh, des forces d'extrême droite, et ce sont véritablement des menaces qui pèsent sur leur vie quotidienne et sur l'avenir de l'Ukraine. Merci, euh, merci, cher camarade, pour pour ces précisions, et euh, je, je, je souhaite également rebondir sur ce que tu as dit sur le fait que effectivement. Euh, le Parti communiste français a pris plusieurs initiatives pour le respect des accords de Minsk, euh, pour un, un règlement pacifique du conflit du Donbass et euh, nous poursuivrons l'effort de solidarité avec vous euh, sur ce sujet-là. Euh, je me tourne maintenant vers euh, Annie Sifferman. Annie, euh, quels sont les, les axes de bataille euh, que euh, le Parti communiste français euh, enclenche, a enclenché sur, sur cette question de la lutte contre, contre l'extrême droite Tu vas commencé à, à l'ébaucher un peu dans ta réponse. Je, mais mais, non, je, je... je vais revenir quand même un peu en arrière parce que l'intervenant d'avant m'a fait réaliser qu'il y avait un axe en plus auquel il fallait penser, c'est effectivement le terrain de la mémoire. Je crois qu'aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, mm -hmm. les choses sont très très confuses. Enfin, je parle des réseaux sociaux parce que ça amplifie peut-être la situation et la perception de nos concitoyens d'un certain nombre de, de mots, de sens, de, de, de, de combats. Et, et donc il y a beaucoup de choses qui sont très floues, on appelle fasciste un peu tout et n'importe quoi. et Je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts pour le combat des libertés et qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel mot à n'importe quel moment. Et je crois qu'effectivement un travail, que j'appellerais de mémoire, qui se fait, mais peut-être spécifique au Parti communiste qui, qui le fait, puisque c'est le centenaire et qu'on qu y travaille. Mais euh, je crois qu'il y a beaucoup de, de choses qui sont confuses dans ce qu'on qu lit et ce qu'on entend. Euh, sinon, je voulais aussi rappeler un point important, c'est que les deux extrêmes droites que je rappelais, c'est-à-dire l'extrême droite traditionnelle et l'extrême droite islamiste, avaient quand même comme point commun, et ce qui me semble, avaient plusieurs points communs, mais un projet commun à l'égard des droits des femmes, donc euh, une importance de réaffirmer par les communistes les rôles, les droits des femmes, je pense que c'est important, et ils avaient aussi un objectif commun qui est de diviser les citoyens, euh, de les renvoyer à les assigner euh, à une assignation identitaire et donc de diviser par là même la classe ouvrière. Et je crois qu'il euh, faut qu'on reste soudés. Je, on parlait tout à l'heure de front, euh, front commun. Front, donc voilà, il faut que les, les citoyens euh, ne se trompent pas de colère, comme on dit. C'est-à-dire que l'ennemi, ce n'est pas le blanc, le noir, euh, le juif, le musulman, l'arabe. L'ennemi, c'est la, le capitalisme, euh, c'est euh, euh, ce combat-là qu'on doit ensemble mener et pas être ramené à notre identité. Et je souligne que justement sur les réseaux sociaux, ce n'est pas même qu'au sein de l'extrême droite qu'on voit ces confusions-là sur le racialisme. Sinon, ce à quoi il faut s'attaquer aussi, c'est effectivement assécher le terreau sur lequel pousse, se développe, l'extrême droite, qu'elle soit encore une fois euh, euh, extrême droite traditionnelle ou islamiste. Alors ça veut dire effectivement euh, réinvestir le terrain perdu euh, de la République dans les quartiers, notamment investir par les services publics partout, euh, là où disparaissent les hôpitaux, là où disparaissent les bureaux de vote euh, là où disparaissent les commissariats parce qu'on nous explique qu'il faut faire de la sécurité puis aujourd'hui on entend que je ne sais combien de commissariats vont disparaître donc effectivement un des points sur lesquels on doit se battre c'est qu'il y ait des services publics partout sans discrimination en fonction du lieu géographique où on est en France pour que tout un chacun, quelle que soit leur origine, ait droit à pouvoir se soigner, à pouvoir se cultiver et pouvoir s'éduquer. Donc, est également, évidemment, le problème de l'école. On a tout un, un, un pan de nos propositions concernant l'école, les besoins de d'embaucher du personnel d'ailleurs dans tous les services publics, d'augmenter les salaires des fonctionnaires pour qu'ils soient en nombre suffisant pour faire face à leur travail d'éducation, parce que quand je parlais du travail de mémoire, c'est aussi le travail des enseignants. Donc voilà, ne pas laisser le terrain sur le terrain et le terreau de, des gens qui se sentiraient complètement oubliés de la République et des services publics. Il y a évidemment le combat contre le racisme. Je crois que si certains se sentent euh, en dehors et au banc de la société et pas perçus comme un citoyen à part entière, euh, et le combat contre toutes les discriminations sur lesquelles on a, à chaque fois je ne peux pas établir toutes les propositions que nous avons, mais nous en avons. Évidemment, j'ai dit qu'il y a certains... Euh, terrain sur lequel il ne faut plus laisser euh, la place uniquement aux sécuritaires. Et j'avais donné comme exemple euh, des, des, des, des propositions progressistes sur la sécurité, sur le rôle d'une police républicaine, évidemment, et, et sur ça on est en train euh, d'y travailler absolument, sur faut-il toujours qu'il y ait une IGPN ou la remplacer ou une IGPN avec un fonctionnement complètement démocratique euh, voilà, il y a des, des chantiers importants, c'est aussi le chantier de la perspective politique, évidemment, euh, quelqu'un disait tout à l'heure, il faut qu'on soit en capacité de donner des perspectives et une alternative politique crédible euh, sur des bases claires de combat contre le capitalisme, de combat euh, pour que l'humain reprenne, reprenne le pouvoir sur la finance. Donc on a des politiques économiques qu'on qu développe, notamment en ce moment sur l'emploi, la sécurisation de l'emploi et de la formation. Enfin, voilà, le, le, parti politi, enfin, le Parti communiste français a des propositions très concrètes qui euh, sont nécessaires pour pallier à la crise dont j'ai parlé, euh, économique donc en faisant des propositions notamment sur l'emploi et sur les, les autres alternatives d'un autre projet économique, euh, sur euh, la, la, tout ce qui concerne les problèmes de l'immigration, pas des problèmes, on a des propositions contre justement ceux qui font des amalgames. Voilà, donc je oh, pense qu'il y a un certain nombre oui. de propositions concrète, Mais sur les propositions que ferait le Parti communiste, euh, elles seraient très longues. Moi, je voudrais juste terminer sur une phrase qui a été dite par Fabien Roussel et qui me semble euh, très belle. Et il dit « Oui, l'heure oui, est grave, car en plus d'affronter une crise sanitaire, économique et sociale, notre démocratie est attaquée, mise en danger. C'est pourquoi je le dis ici, le Parti communiste français ne cédera pas un pouce de terrain à l'obscurantisme. »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 voilà. Bon, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Annie. Euh, nous arrivons à la fin euh, de, de notre table ronde. Euh, donc, nous considérons que ces paroles seront le mot de la fin pour, euh, pour ce débat. Euh, je tenais vraiment à remercier nos trois euh, intervenants donc euh, Annie Sifferman pour le Parti communiste français, Petro Simonenko pour le Parti communiste d'Ukraine et Serge Olykov. Euh, je pense qu'on a tous, euh, que vous tous avez souligné les différentes euh, facettes de cette bataille, qu'elle soit démocratique, sociale, économique, culturelle, les enjeux de mémoire historique. Évidemment, ce sont sur des enjeux sur lesquels nous aurons l'occasion de, de revenir très bientôt à travers aussi d'autres débats et d'autres tables rondes et aussi des actions que nous pourrons engager en tant que PCF, mais aussi avec nos partenaires européens et internationaux et je, je tenais à excuser effectivement, Serge, vous y avez fait mention, euh, l'absence du euh, camarade du parti euh, du PT brésilien, euh, Marcus sokol qui était prévu euh, également sur ce débat, mais euh, qui a eu un empêchement de, de dernière minute. et euh, Il s'en excuse et il en est euh, bien désolé, mais je pense qu'on aura euh, d'autres occasions très prochainement euh, de discuter euh, de tous ces sujets-là avec euh, nos amis et partenaires et camarades du euh, PT brésilien. Merci beaucoup à tous et à toutes, et bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Paka, paka. Alors, attends, ne attends, bougez pas. Euh, je remets mes trucs. Euh, ça va ça va euh, je, je, tu pourrais s'il te plaît me renvoyer l'enregistrement parce que j'ai une petite coupure de...